Madame l'ambassadeur. Madame la représentante de la Commission, chers amis, chers collègues, vous excuserez ma voix parce que la climatisation de l'hôtel a eu raison de moi, mais j'espère pouvoir tenir jusqu'au jusqu bout de, de mon intervention. Je suis heureux de vous accueillir ici à Zagreb, à cette conférence, au nom du comité de pilotage de l'Alliance européenne que j'ai l'honneur de présider, et avec mes collègues de l'Alliance croate, n'est-ce pas, cher Paola, nous ne pouvions pas <coughs> ne pas organiser en Croatie, nouveau membre de l'Union européenne, l'un des événements principaux de l'Alliance pour l'année européenne des citoyens. L'Europe que nous souhaitons se fonde sur l'ouverture, la tolérance, la diversité et il nous semblait donc nécessaire de permettre aux membres de l'Alliance de tous les États membres de l'Union Européenne de venir en Croatie et avoir l'opportunité de rencontrer ses habitants et ses voisins. Dans le même temps, nous sommes là pour débattre, échanger, sur notre vision de l'Europe. Écoutez ce que nos amis croates et leurs voisins ont à nous dire sur l'Europe. Si nous ne sommes pas réunis à Zagreb pour faire la fête, un petit peu quand même, il ne faut pas pour autant céder au cynisme et considérer ce nouvel élargissement comme un non-événement. Non la Croatie et les Croates ont fait beaucoup d'efforts pour rejoindre l'Union européenne. Cette nouvelle entrée représente un espoir dans une région qui s'est non seulement déchirée mais où les Européens ont brillé par leur inefficacité alors que la guerre revenait en Europe depuis 1945. L'Union européenne d'aujourd'hui a beaucoup à apprendre des Balkans occidentaux et je ne parle pas ici de l'analogie yougoslavitiste, Union européenne, mais des tragiques conséquences du repli nationaliste, alors que le populisme se développe dans les États membres. Le populisme avance en même temps que la démocratie recule et que le projet européen perd sa légitimité populaire. Cette menace est d'autant plus dangereuse qu'elle est multiforme. Le populisme n'est pas seulement le discours manipulateur et xénophobe de l'extrême droite, il est aussi les attaques à la liberté d'association et d'expression et la négation des corps intermédiaires qui pèsent de plus en plus sur les associations et réseaux européens et nationaux que nous représentons. Le populisme s'alimente des décisions à huis clos, alors que les peuples sont dans la rue comme c'est le cas aujourd'hui où les ministres des Finances européens se réunissent à Bruxelles pour décider du sort des Portugais. À huis clos et sans prendre en compte les revendications populaires. Le populisme, c'est le règne du diviser pour mieux régner, le fait d'opposer les communautés et les peuples les uns aux autres pour éviter qu'ils joignent leur voix. L'Alliance pour l'année européenne des citoyens s'est constituée autour de l'idée que la citoyenneté européenne serait active, participative, inclusive, où l'Europe ne serait pas. Plus nous avançons dans l'année européenne, plus le contexte semble nous donner raison. L'Alliance pour l'année européenne des citoyens s'est créée aussi dans le but de remettre les citoyens au cœur de l'Europe, au cœur de la décision et des politiques européennes. Plus nous avançons dans l'année, plus cela semble nécessaire à la survie même du projet européen. Nous croyons au projet européen et ne supportons pas qu'il nous soit confisqué par des intérêts financiers, des manipulations politiques, des pesanteurs institutionnels. C'est ce qui nous a rassemblés. C'est ce qui rend nos positionnements légitimes et c'est ce, ce qui fait notre force. L'Alliance a en effet réussi à mobiliser à ce jour 63 grands réseaux associatifs européens, représentant près de 4000 organisations et réseaux impliqués dans 50 pays européens. Elle a réussi à constituer un réseau d'alliances nationales dans la grande majorité, des États membres de l'Union européenne. Et surtout, nous sommes en train de réussir ensemble à formuler des recommandations politiques pour défendre notre vision de la citoyenneté européenne et replacer les citoyens au centre de la vie démocratique européenne. Évidemment, cela n'est pas sans difficulté et cela n'est pas parfait, mais il est du rôle de la société civile d'être un acteur démocratique, avec d'autres, comme les médias par exemple. Et de manière plus importante, il est du rôle de la société civile européenne de promouvoir une société inclusive et solidaire, pourtant inscrite dans les traités, mais qui devrait être plus concrètement vécue dans la réalité de notre quotidien. Cette journée de discussion et de débat, mes chers amis, s'inscrit dans cette dynamique. D'une part, elle contribuera aux travaux de l'Alliance en vue des propositions que nous formulerons à la fin de l'année européenne à Vilnius. D'autre part, elle entend permettre des échanges francs et constructifs en faisant se rencontrer notamment représentants des associations et représentants des institutions. C'est pour cela que je tiens à remercier très sincèrement Madame Ilva directrice à la Direction générale de la communication et de la Commission européenne. Monsieur Igor Vidatchak, directeur du Bureau pour les Relations avec les ONG et du gouvernement croate, qui nous rejoindra tout à l'heure. Madame Michelle Bocoz, ambassadeur de France en Croatie. Merci d'être aujourd'hui avec nous, non seulement pour partager vos points de vue, mais aussi pour débattre avec l'ensemble des participants de cette conférence. C'est pour cela aussi que je suis impatient d'écouter Madame Marina Blajogiewicz et Monsieur Igor Schitz, qui vont défier notre manière d'appréhender la citoyenneté active, et j'espère que les discussions qui s'en suivront seront riches et vivantes, car nous avons souhaité avoir la possibilité de débattre avec nos intervenants, et pas seulement de les écouter. J'adresse notre reconnaissance et nos remerciements aux modérateurs, aux intervenants et discussions des trois sessions que nous aurons cet après-midi pour avoir répondu favorablement à notre demande de participer à cette journée. Enfin, je suis ravi ravi de vous voir si nombreux à Zagreb, membres de l'Alliance, représentants d'organisations de Croatie et de la Grande Europe, partenaires et amis dans cette bibliothèque nationale et universitaire, cet espace ouvert et lumineux, très chaud, beau symbole s'il en est, parce que l'Europe que nous souhaitons se fonde sur l'ouverture, la tolérance, la diversité. J'espère que chacun d'entre nous aura l'opportunité, durant les débats et aussi les temps d'échanges informels, de faire entendre sa voix individuelle et celle de son organisation pour construire ensemble une parole collective et populaire. Merci à l'équipe de l'Alliance qui a préparé avec efficacité ces deux journées. Merci de votre attention et excellente discussion.